C'est sympa cette petite tuto cuisine sur Youtube hein. Ça me donne envie d'en faire un, hein. tiens je vais aller faire un manger bah, faire un manger je veux bien et le booster dans tout ça Bah non je l'ai déjà trouvé ce matin donc voilà c'est tout Si j'ai envie d'aller faire un tuto cuisine je fais un tuto cuisine puis je t'emmerde oh, Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tuto cuisine Qu'est-ce qu'on aime cuisiner en s'amusant ah, ah, ah. et on va faire aujourd'hui une omelette. Ah, comme ça il ça plaisante et c'est vide. Bah, je vous ai niqué. Donc, pour faire une omelette, qu'est-ce qu'il faut Bah, il faut des œufs, il faut 4 œufs. Ah oh, mais des œufs quoi, des œufs Qu'est-ce que des, oeufs. des oeufs. ta gueule Je t'ai dit, il faut 4 œufs. Tu prends 4 œufs, tu prends un œuf comme ça, tu. Et tu l'ouvres. Et là, oh mon dieu, un petit poussin qui est mort. J'emmerde les végans. je m'en bats les couilles. On fait le deuxième. Hop. Et voilà c'est fait 4 refs, c'est pas compliqué c'est ça jusque 4 si tu sais pas qu'il tu retournes en maternelle Alors maintenant qu'est-ce qu'il faut faire Mais c'est tout quand tu prends un peu comme ça puis tu remues. distance toi avec autre chose, un peu comme ce que je faisais avec ta mère hier Il suffit juste de mélanger comme ça, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges jusqu'à avoir une petite pâte comme ça Je vais te montrer avec ta Après tu peux ajouter un petit peu de poivre comme ça, tac tac tac tac Un petit peu de sel comme ça, tac tac tac Oh mais quelle quantité, Mais t'en mets une pincée, Toi, tu le pètes, c'est pas une fessée, une pincée Puis tu remélanges comme ça, tac tac tac tac une fois que t'as pris une mélange, tu peux rajouter soit des petites naquilles, soit des jambes. bon tu mets ce que tu veux, moi je vais essayer de mettre un peu d'amour, <rire> et après t'as plus qu'à mettre dans une poêle, tu fais chauffer, t'as ton homme toi là, voilà, c'était pas compliqué. Et après ben, t'as plus qu'à la déguster. Allez, voilà, t'entends chocolat Ah Ils comprennent rien ces jeunes. Ils connaissent rien en cuisine. C'est pour ça qu'on s'ouvre les grands créateurs. Parce que c'est fait pour les grands. Pour ceux qui savent cuisiner, les vrais, les vrais de vrais comme moi. Alors, bon, sans plus tarder, ben, sans plus tarder, on s'ouvre ça. On s'ouvre ça. Est-ce qu'on va avoir un peu de, de plat cuisinés, des bateaux sushi, tout ça Est-ce qu'il y dans grand créateur Je crois pas. Mais on verra que si on ouvre ce satané poster, Et si on est chanceux, si on est lucky. Eh ben on va rester le lucky. Regardez, il y a une petite carte qui est payée. C'est du Madden China ça encore. Un Sauterelle pour la première. Il y a des camarades. Téléporteur d'urgence. Exauceur capace. C'est pas mal, c'est pas mal du comme ça. Du qui il assez rigolo, du Kippo, il y en a plein. Mais... Oh, forêt des fleurs perdues les jolies, ça fait une petite forêt enchantée. Et dans le... oh, Une exauceur J'ai un bignon, elle est super rare. L'exauceur, elles, elles sont jolies, les exauceurs, j'aime bien cet archétype, j'aime bien, j'aime bien. Donc, on n'a pas tout de quoi faire de la cuisine, mais avec l'exauceur, on a de quoi battre les œufs. Allez, c'est parti Bisous, tendresse et chocolat, je l'ai oublié. Sinon, j'ai fait une omelette pour ceux qui veulent. Non, non, ça va aller. Très bien comme ça. C'est bien mieux. Mmh.